Quel joli bébé, il te ressemble Eh bien, presque. Bien sûr, vous n'aurez plus d'autres. Les 20 premières dents. Non, non, des dents de lait. 20 dents de lait. Oh, mais ce sont des dents importantes, bien qu'elles soient petites. Et ce ne sont pas vraiment des dents de lait. Certaines d'entre elles doivent durer jusqu'à 12 ans. Souvenez-vous que toutes ces premières dents sont importantes. Elle permet à l'enfant de mastiquer correctement, contribue au développement de son visage, favorise le développement de la parole et surtout, préserve l'espace pour ses dents permanentes Aidez-le à conserver un bon sourire, apprenez lui à se brosser les dents après le repas, à faire attention aux bonbons et à faire contrôler régulièrement ses dents. Ceci était une annonce de service public au nom de l'association dentale américaine et de votre association dentaire locale.